à Disneyland Paris. Je suis Disney Bundé en Belle. N'hésitez pas à me faire un cou si vous voyez sur le parc. Partagez ma journée. Appétit les amis, aujourd'hui on mange au Hakuna Matata. La maison en fait ce matin, il y avait pas mal de monde, mais les cast ont joué le jeu donc c'était plutôt cool. Là, on se rend à Discovery Land. Je vous emmène avec moi, j'espère que ça vous plaira. On va essayer le Pixar et Citizen Festival. Voilà! Il est tellement beau notre château! J'ai voulu aller à Buzz mais il y avait un peu trop de monde du coup on a pris un fast pass pour 14h15 à 14h45 et en attendant on va tester le Pixar Short and... Non j'arrive pas à dire Disney et Pixar Short Film Festival qui est à Discoveryland donc voilà je fais la projection et en sortant je donne mon avis. Cette big déception, l'attraction est en panne pour le moment, donc on va essayer de revenir, du coup on va peut-être faire Small World. Voilà voilà Na, na, na, na, na, na. After all. Avec ma voix de casserole. On n'aura pas eu son moment World, World au on aura eu le spectacle. Mmh. Voilà, maigre concession. Mais pourquoi monsieur tu t'assois là Elle ah, a été à Buzz l'éclair, j'ai fait un score un peu toujours. Bref, donc du coup là on retourne au Pixar and Short Festival en croisant les doigts pour ne pas se faire refouler une seconde fois. Au programme du jour, get a horse for the birds et la luna. Je suis pas trop canon sérieux. Donne mon avis. Alors, j'ai trouvé les trois courts-métrages géniaux et pour le coup, j'ai encore plus aimé redécouvrir ces films. J'avais déjà vu Attraction à Epcot, mais là, du coup, je l'ai redécouverte. Et surtout, j'ai beaucoup aimé les messages de la Luna jusque-là, j'avais jamais fait gaffe. J'ai trouvé qu'il y avait quand même plus d'effets sur le tout premier, euh, Get a Horse, il me semble. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'effets spéciaux et en plus je suis contente parce que j'ai trouvé au Oswald, ce que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Mais c'est quand même un très joli moment, donc si jamais vous êtes sur cette partie-là du parc, n'hésitez pas à y faire un tour, franchement ça vaut le coup. Surtout que normalement l'attraction devrait durer jusqu'à septembre à Disneyland Paris, mais personnellement je suis persuadée que l'attraction sera reconduite que je vois pas trop ce qu'ils vont mettre d'autre dans la zone. Voilà C'est reparti pour It's a Small World, mais cette fois-ci, ça fonctionne mmh. ce mot roule, elle était entièrement en français du coup je vais pouvoir apprendre les, par les paroles par cœur. je suis contente et là du coup on se dirige vers Kazé voilà, petit délire de ma copine mais bon on la suit quand même hein bon et eh bien il y a 35 minutes d'attente donc on va faire demi-tour de Kazé on va oublier ce délire, voilà allez c'est reparti Avoir vu 35 minutes d'attente chez casey et avoir décidé de ne pas faire l'attraction nous allons faire les boutiques voilà nous sommes faibles regardez-moi toutes oui. ces peluches oui. oui. ma copine m'a révélé que heavy queen vous pouvez la voir au-dessus de l'attraction Blanche-Neige. Du coup, j'attends pour vous, pour vous montrer son visage. Est-ce que vous la voyez Elle est juste là. Bon, je suis pas sûre qu'on voit grand-chose, mais ouais. bon, j'essaie quand même. C'est Noël La boutique de Noël. Oui, bon, je sais qu'on est au mois de juillet, mais je ne peux pas résister. On arrive au Walt Disney Studio, notre, notre dernier parc de la journée. Alors il y a énormément de monde à Cinémagique, je ne sais pas pourquoi. Du coup si vous savez s'il s'est passé quelque chose de particulier le lundi 4 juillet, n'hésitez pas à me dire parce que je comprends pas pourquoi il y a autant de monde. Voilà voilà, nous on vient de se faire reculer à Stitch. À une minute près, on est ravis. Bon, on va quand même attendre le show Mickey et le magicien à 18h et je vous dirai ce que j'en pense. Bah il est 17h30, le spectacle est à 18h mais en ayant vu la queue et eh ben, bah, on s'est dit qu'on allait faire Mickey et le magicien tout de suite. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a un monstre monstrueux à une demi-heure d'avance. Donc nous voici pour Mickey et le magicien en espérant avoir une bonne place malgré tout. Mama. Mickaël magicien qui est officiellement plein le monde avec 25 minutes d'avance. Tu n'es pas attendu ce avec hein. magicien on est parti pour euh, zigzag voilà je vais vous montrer ma tête que je fais pendant l'attraction comme ça vous aurez l'impression de faire ça avec moi en live en place <rire> on attend que le zigzag commence. <rire> Tout folle Comme vous avez pu le voir ça a été une attraction un petit peu mouvementée Je trouve que ça accélère en fait, ça va beaucoup plus vite qu'avant Du coup euh, bon, il y a des moments où j'ai un peu peur Mais bon j'assume hein, et puis ça m'amuse quand même Alors là euh, je passe un, une partie de ma soirée avec Mister Spoon De la chaîne Toon Studio Pro. je sais pas si vous connaissez Si vous connaissez pas n'hésitez pas je vous mettrai le lien en barre d'infos Parce que c'est une chaîne que franchement j'adore <rire> Toon Studio Pro. si vous passez par ici les gars je me kiffe alors les amis, voilà pour aujourd'hui. Je vous ai montré ma journée, je vous ai emmené avec moi jusqu'au bout. J'espère que ma petite aventure à Disneyland, pleine de galères, mais quand même avec beaucoup de fun, vous aura plu. Prenez soin de vous. Gros bisous ma Disney Bye Abonne-toi